« Chers traders et investisseurs, jeudi 23 avril, bonjour. Alors les marchés étaient bien orientés en début de matinée ce matin, mais les indicateurs PMI européens ont été publiés et ils sont bien évidemment extrêmement mauvais, pire que ce que le consensus attendait. Donc to reality, retour à la réalité. Du coup, aussitôt après, tous aux abris, les marchés sont de nouveau passés en territoire négatif. En fait, les marchés sont tiraillés entre les espoirs de reprise et les publications qui, logiquement, les unes après les autres, d'un point de vue macroéconomique, sont toutes très mauvaises. En fin de matinée, les marchés sont repassés en territoire positif, ce qui représente exactement ce que je viens de dire. Donc, il ne faut toujours pas faire de swing trading, surtout pas. Donc, de plus, nous attendons des chiffres importants cet après-midi aux États-Unis. Nous verrons bien si ces chiffres infirment ou confirment la tendance si tant est qu'il y en ait une. Dans ce contexte, nous avons été très actifs ce matin, nous avons réalisé de nouveau un strike, 6 trades gagnants sur 6, accompagnés de 5 médailles. Espérons un après-midi aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain